Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des blocages de ce qui peut scléroser une structure Je m'appelle Nancy Darding, je suis conservatrice de projet et je fais cette chaîne pour diffuser, échanger les, les pratiques euh, que je fais auprès des collectifs euh, quand je les écoute pour les aider à développer leur plein potentiel Je vous invite à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, ça fera un plaisir de pouvoir y répondre. Alors, les blocages au sein d'un collectif, c'était euh, euh, des formateurs, formatrices autour d'une pratique qui avait comme raison d'être de pouvoir euh, échanger et euh, faire évoluer cette pratique. Et ça manquait de fluidité. C'était lourd, souvent il y avait des élans, et puis il n'y avait plus, plus personne qui les mettait en place. Il y avait beaucoup de questions sur qui prend les décisions, euh, quelle est notre liberté, euh, et en même temps, euh, euh, euh, comment être respectueux de la, de la méthode, euh, euh, et donc beaucoup de questions, beaucoup de, de blocages. Donc, euh, on a constellé ça et euh, j'ai placé plusieurs éléments. C'est intéressant de, de vous dire que cette constellation s'est faite en visio. Euh, donc, c'est un collectif qui est à la fois en France, en Suisse, en Belgique. Et euh, donc, c'est tout à fait possible de faire une constellation en virtuel avec euh, toutes les personnes du groupe qui sont connectées au même moment. Euh, et donc, on, a, on a placé... Euh, le, le, la méthode euh, et qui était représentée par la personne source et euh, comme la question de départ c'était comment rayonner pleinement euh, cette, euh, cette méthode que je garde anonyme pour souci euh, pour, euh, de confidentialité, euh, on a mis le rayonnement et puis on a mis les quatre blocages. Donc, euh, Certaines personnes pensaient qu'il y en avait trois, d'autres personnes qu'il y en avait cinq. Donc voilà, on en a mis quatre et la constellation fait émerger un cinquième si c'est nécessaire. Et euh, dans un premier temps, la première image, il y avait euh, la, la personne source qui représentait donc la méthode. Je vais garder euh, le nom personne source, qui était euh, vers l'extérieur du système, à la limite du système. Euh, et qui se sentait vraiment pas bien du tout. Puis juste devant elle, il y avait un blocage qui était juste devant, euh, qui était plus petit, euh, et qui racontera plus tard qu'en fait, euh, elle était la force, la force qui retenait euh, la, la, la personne source de partir et de, de peut-être quitter le système. Donc du coup, euh, cette force était épuisée, elle n'en pouvait plus là, mais... Euh, et puis, il y avait un autre blocage qui était ici, un autre qui était là, et euh, il y avait le rayonnement. Euh, et là, dans cette première image, personne ne se sentait bien. C'était lourd pour tout le monde. Il y en avait donc une qui était épuisée, il y avait la personne source qui, qui aurait voulu partir, ou en tout cas qui, qui était vraiment à la limite. Il y en avait d'autres qui avaient un, un dégoût, qui, était vraiment, qui avaient envie de, de vomir presque. Il y en a une autre qui était complètement éteinte, par terre, couchée, pff, découragée. Voilà, donc c'était vraiment un système euh, pas bien. Et je trouve que euh, souvent dans les accompagnements, on, on, on fait fi de cette phase-là, ou en tout cas on l'a on ne prend pas le temps de la goûter, de réellement l'apercevoir, et ici c'est ce qui c'est ce qu'on a fait, on a, on a vraiment euh, pris le temps d'écouter euh, le ressenti de tout le monde avec euh, ouais, c'est très inconfortable euh, d'entendre que vraiment ça ne va pas, que ça va pas que c'est lourd, que c'est c'est euh, c'est même désespérant et, et cette phase euh, est vue par tout le monde, les personnes qui ne sont pas choisies observent et, et, et constatent, et ça, ça prend l'ampleur de wow, « waouh, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment un collectif en souffrance. Euh, » Alors du coup, ben, la première chose à faire c'était d'aller voir si ce collectif il voulait partir, et il a dit « non, je sais que je suis dans ce système-ci, Juste, c'est compliqué pour moi de regarder d'aller vraiment observer à quel point ce, ce système ne va pas bien. Mais c'est bien ici que, que j'ai envie d'agir, ce n'est pas sur un autre système. Et en disant ça, elle a pu avoir euh, l'élan, l'alignement, le, le, le, okay, le, la, la, la conviction pour aller écouter chacun des blocages, de les regarder dans les yeux et de pouvoir du coup se retourner et aller voir tout le monde. Alors le premier blocage qui a pu parler, c'était la force, qui au fur et à mesure a dit wow, « Waouh, ça fait du bien de plus porter, parce que là je suis épuisée, j'ai mal la tête, ça ne va pas du tout. » Donc euh, c'est important pour moi de voir que je suis plus euh, gardienne euh, de, de, de la présence de, de notre méthode au sein du groupe, et au fur et à mesure, cette, euh, ce blocage, euh, qui est donc euh, devenu la force, euh, a, a été de moins en moins utile, de plus en plus neutre, et puis après euh, a quitté euh, le système en disant « c'est bon, maintenant j'ai agi, j'ai dit, dit ce qu'il fallait, j'ai été d'abord gardienne de, la, de, de, de, de garder coûte que coûte euh, » Ce, ce, ce groupe, la raison d'être et puis en fait maintenant il n'y a plus besoin de moi parce que le, le, la constellation avait pu agir et euh, ça c'est ce qui peut arriver aussi à des blocages dans des constellations, donc soit ils deviennent quand ils sont réellement écoutés des ressources euh, ou soit ils, ils, ils n'ont plus lieu d'être parce que le, le système a régulé et, et il n'y a plus besoin euh, un autre euh, blocage était la cohésion de groupe, et puis euh, un autre blocage était l'amour, euh, pouvoir parler de cœur à cœur, pouvoir euh, être, euh, être euh, dans, dans quelque chose qui est... Euh, oui de mettre de l'amour là où il y avait de la peur. Et puis il y avait un dernier blocage, et ce blocage-là, euh, c'était intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de résistance de la part de la personne source pour pleinement pouvoir... Euh, le prendre en considération, je dis la personne source, mais là c'était plutôt le système qui avait du mal à le prendre en considération. Et donc, euh, c'était l'authenticité. Et alors, euh, ce, ce, ce blocage, en fait, comment est-ce qu'on passe d'un blocage à une ressource C'est qu'au départ, on, on, on, on exprime comment c'est coincé, comment que ça ne va pas. Et puis après, euh, j'invite la personne à dire, je suis le blocage numéro 4 et j'ai un message pour le collectif. Et c'est là qu'elle a dit, on a besoin d'authenticité. Et euh, quand on a besoin d'authenticité, la, la, la méthode est venue la, la regarder et elle a dit, je ne te comprends pas, je ne te vois pas, il y a comme un voile entre nous. Et euh, ensuite, le système a continué à agir, à s'exprimer, etc. Et puis, on arrivait à la fin de la constellation et... Euh, et là, l'authenticité a dit, mais moi j'ai pas été entendue, j'ai pas du tout été reconnue, j'ai pas du tout eu ma, ma place, euh, le, la méthode ne me reconnaît pas. Et, et donc, euh, là, la méthode est revenue à nouveau le voir, et a dit, euh, tu raison, ça a été difficile pour moi de t'entendre. Euh, tu es l'authenticité entre nous, et tu es l'authenticité de la méthode, et tu as une grande place dans le système je suis désolée de ne pas pouvoir avoir pu t'entendre avant, euh, mais là maintenant je te vois, je te reconnais, euh, et, et tu, es, tu as une importance. Euh, et donc évidemment à ce moment-là, le, le, le système a été beaucoup plus vibratoire, il y a vraiment eu euh, ouf, quelque chose qui est monté, et puis euh, la, la, la dernière personne à parler, c'était le rayonnement qui a pu du coup récolter, euh, se connecter et, et être au centre de cette image finale. Euh, et, et donc voilà, c'est un collectif qui, qui a été entendu dans sa souffrance, qui a été reconnu dans ses blocages et puis euh, ces blocages ont pu s'exprimer et du coup devenir soit des ressources ou soit ne plus avoir, euh, avoir d'utilité donc euh, je me réjouis d'avoir des, des nouvelles de, après l'intégration pour voir comment cette, euh, cette constellation a agi euh, et qu'est-ce que ça a mis en place comme action concrète euh, et, et je suis assez confiante sur le fait que que des choses vont pouvoir se mettre en place, que le collectif va pouvoir discuter avec les autres sur cette constellation et que la cohésion de groupe, l'authenticité, l'amour vont pouvoir permettre à, à, ce, à ce groupe et à cette méthode de rayonner pleinement. À bientôt